Bentornati sul canale di Sottosopra, io sono Federica Tonani e sto per introdurvi l'ospite eh, di oggi che è autore del libro La guerra dei metalli rari, il lato oscuro della transizione energetica e digitale. Siamo particolarmente lieti di porre la vostra attenzione a questo libro poiché eh, evidenzia tre aspetti fondamentali, molto importanti secondo noi. Allora, innanzitutto che la cosiddetta transizione energetica verde in realtà non è per nulla verde e capiremo perché e per quale motivo insomma con l'autore secondariamente in questo libro sono evidenziati i rischi geopolitici di questo tipo di attività e in terzo luogo l'aumento del disastro ecologico che l'estrazione prima e la raffinazione successivamente di questi metalli rari o terre rare poi capiremo anche qual è un po la distinzione eh, comportano per l'ambiente il nom de est Guillaume Pitron, déjà collegato con nous, giornalista journaliste, documentariste et uh, vincitore, nel 2017, du prestigioso premio Eric Israelevich, du quotidien Le Monde, pour le journalisme économique d'inchiesta. Uh, bonjour Guillaume, bienvenue, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Euh, je, viens de... Merci à vous. je viens de présenter votre livre dans lequel il y a beaucoup de sujets importants. Et je vais vous poser la première question. Euh, Quels sont les métaux rares Dans quelles zone géographiques ils trouvent la plus forte concentration Et quelles sont leurs utilisations dans la technologie et l'industrie Alors, les... dans la nature, Frédérica, vous avez euh, ce qu'on appelle des métaux abondants, c'est-à-dire des métaux euh, comme le fer, le zinc, le cuivre, l'aluminium, euh, que l'on trouve dans de grandes proportions dans l'écorce terrestre. Et puis, euh, dans la nature, vous avez également des métaux qui sont appelés rares parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants. Et on les trouve dans des proportions qui sont 1000, 2000, 3000 fois moindres que les métaux abondants. Et ces métaux rares, il y en a une trentaine. On les appelle euh, cobalt, on les appelle tungstène, indium, antimoine, euh, mais également gallium. Terre rare, c'est une famille de métaux rares qui elles-mêmes se subdivisent en plein de métaux différents, comme le néodyme. Il faut savoir que le néodyme est beaucoup plus rare que le fer, par exemple. Il est mille fois plus rare que le fer. Donc si dans une mine de fer, je veux extraire euh, du fer et eh bien pour un kilo de fer que j'aurai extrait, et eh bien en fait je vais obtenir un gramme de néodyme. donc c'est pour ça qu'on les appelle rares. Alors ces métaux ils sont rares et pas vraiment rares parce que finalement dans une mine, on en trouve très peu, mais on trouve beaucoup de mines sur Terre, et beaucoup de gisements sur Terre. Et donc, en fait, on pourrait extraire des métaux rares partout sur Terre. On en trouve dans, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, mais on en trouve également au fond des océans. On découvre des tas de gisements de terres rares et de métaux rares au fond des océans. Et si un jour, on décidait d'aller les extraire, eh bien, on pourrait, eh bien, on pourrait produire ces métaux rares pour notre industrie aujourd'hui. Donc, ils sont rares et pas rares à la fois. Et néanmoins, pour terminer votre question, il y a certains pays, on en trouve plus que d'autres. Pas forcément parce que ces pays ont toutes les réserves, mais parce que ces pays aujourd'hui acceptent pour le reste du monde de produire ces métaux. Et donc on trouve euh, des productions qui sont très concentrées dans certains pays, comme par exemple le Congo-Kinshasa en Afrique pour le cobalt, euh, mais également euh, le... Le Kazakhstan par exemple, pour un métal comme le chrome, on trouve le Brésil qui produit beaucoup d'un métal rare qu'on appelle le niobium, et puis on trouve bien évidemment la Chine qui produit la grande partie de ces métaux rares, tels que le tungstène, les rares, le gallium, l'indium, l'antimoine, etc. Et conséquences pour l'environnement et pour la société humaine lors de l'extraction et du raffinage ultérieur de ces métaux Alors, d'abord, pour s'en rendre compte, il faut voyager. Je pense mm -hmm. que la meilleure façon de réaliser ce qui se passe, c'est d'aller voir ce qui se passe sur place. qu'il ouais. existe des journalistes. Ça peut être utile. Et en fait, moi, en tant que journaliste, j'essaye de voir ce qui se passe. Et donc, je me suis rendu sur le terrain à plusieurs reprises. Euh, Jusqu'à l'année dernière. Euh, donc, euh, ce sont des informations récentes euh, que j'ai pu obtenir. Et je suis allé en particulier en Chine, parce que c'est quand même en Chine, euh, comme je vous ai dit, que l'on trouve l'essentiel, ou en tout cas une grande partie de l'extraction et du raffinage de ces métaux rares. Excusez-moi, à quelle part de la Chine et Alors, ou en Chine, plus précisément, je voudrais vous emmener à Baotou. Baotou est une ville qui se trouve à 800 km au nord-ouest de Pékin, et ça se trouve plus précisément dans la province autonome de Mongolie intérieure. Et pourquoi là-bas Parce que nous sommes dans la capitale mondiale des terres rares. Comme je vous ai dit, les terres rares, c'est une classe spécifique de métaux rares, extrêmement stratégique, parce que grâce aux terres rares, on fabrique des technologies vertes, on fabrique des technologies numériques. Et donc les terres rares, euh, il faut bien comprendre que euh, c'est euh, à Baotou qu'on en extrait à peu près les trois quarts de la production mondiale. Et donc il y a des mines qui se trouvent dans la région de Baotou qui sont inaccessibles parce qu'elles sont extrêmement difficiles à, à visiter, parce que c'est stratégique, c'est sensible. En revanche, on peut plus facilement avoir accès aux zones, euh, aux usines de raffinage et aux zones euh, industrielles où sont raffinées les terres rares. Et en particulier, les terres rares, pour les raffiner, il faut de l'eau. Et l'eau elle est chargée de produits chimiques extrêmement pollués après le raffinage et elle est rejetée directement dans des lacs de rejet toxique euh, qui se trouvent euh, à quelques kilomètres de la ville de Baotou. Et c'est là que ce lac en particulier, qu'on appelle le Wekuang qui est un immense lac, eh bien, en fait, est un lac à ciel ouvert un dépôt euh, sauvage de ces rejets de terres rares qui sont mélangés aux eaux. Et là-bas, c'est objectivement une vision apocalyptique ah. avec des gens autour qui vous parlent de cancer, parce qu'il y a des gens qui y autour, qui vous parlent de cancer, qui vous parlent de maladies des eaux de verre. Euh, vous avez également des des paysans là-bas qui ont été en fait déplacés parce que leur, leurs terres sont devenues infertiles et qui du coup sont comme des réfugiés finalement de ces terres rares et euh, qui euh, vous expliquent qu'ils vivent de peu de choses et combien, à euh, cause parce qu'ils n'ont plus de travail et qui vous expliquent également combien il y a des maladies autour de ces endroits-là. Donc ça c'est des choses que l'on constate sur le terrain et même une, une experte des terres rares, une experte Chinoise des terres rares m'avaient un jour dit euh, mais Guillaume en fait la Chine a sacrifié son environnement pour nourrir le reste de la planète avec des terres rares. Donc là je ne vous parle que des terres rares mais on pourrait tout à fait parler du chrome ou bien même du lithium qui n'est pas rare mais qui est un métal important ou bien du cobalt il y a forcément un impact environnemental qui peut être lourd dans les pays où on extrait ces métaux rares pour le reste du monde. Ok la mise en œuvre complète des technologies vertes attendues dans le monde entier d'ici 2040 comporte, euh, comme indiqué dans votre livre, un côté sombre. Dans quel sens et avec quelles implications au niveau politique, économique et social Alors, euh, effectivement, donc, il y a un côté sombre, comme on vient de le montrer, parce que en fait, quand on parle de technologies propres, en fait, ce sont des technologies qui contiennent ces métaux. Or, pour extraire ces métaux, c'est sale. Donc, il y a une part de pollution pour euh, faire des technologies dont on dit pourtant qu'elles ne sont pas polluantes. Donc, il y a un paradoxe ici qui, est, qui, qui doit quand même être bien compris par le grand public. Euh, et euh, en plus, naturellement, on accélère vers la transition verte. Ça va être de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'on va développer de plus en plus, on va installer de plus en plus de panneaux solaires, d'éoliennes, de voitures électriques. On va faire rouler de plus en plus de voitures électriques. Mais toutes ces technologies euh, contiennent euh, toutes sortes de métaux euh, rares ou moins rare d'ailleurs, il n'y a pas que des métaux rares dans les, dans, les, dans les éoliennes, mais il y a aussi du cuivre par exemple. Et le cuivre est un métal abondant, mais lui aussi, ce cuivre-là, son extraction pose problème. Donc ça a des implications environnementales, sociales, euh, et forcément euh, économiques, euh, parce que, et, et politiques en fait. Et donc votre question, c'était oui. quelles implications politiques Alors c'est une immense question, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, nous occidentaux avons besoin de ces métaux rares pour notre transition. Et donc, nous sommes obligés d'aller les chercher en Chine, en particulier ah. en Chine, euh, parce que c'est la Chine qui peut les produire à notre place. Et la Chine, elle n'a pas du tout envie de vendre ses métaux euh, à 2 euros le kilo. Elle mmh. le veut mmh. s'enrichir avec ses métaux. Et la façon, la façon de s'enrichir pour elle, c'est de vendre non, plus, non pas le métal, mais de vendre la voiture électrique avec le métal à l'intérieur. Ah. Ce que fait la Chine, c'est qu'elle remonte la chaîne de valeur elle fait ce qu'a fait n'importe quel pays dans l'histoire qui veut s'enrichir. Elle vend un produit transformé avec de la valeur ajoutée à l'intérieur. Et si elle vend la voiture électrique, et si elle vend le panneau solaire, et si elle vend l'éolienne, et non pas seulement le métal, alors la Chine peut espérer euh, générer une balance commerciale qui lui est beaucoup plus profitable et qui nous est du coup pour nous occidentaux beaucoup plus euh, déficitaire. Et donc ouais. en fait, il y a l'implication politique. L'implication politique découle ouais. de, ce, de ce constat économique. La Chine s'enrichit avec les, les métaux rares, elle s'enrichit avec les technologies vertes qui contiennent des métaux rares. Elle ne vend plus le métal, mais le produit fini. Et nous, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait ben, d'abord, on perd les emplois, on perd les green jobs, les emplois verts de la transition énergétique, qui sont en train de partir vers la Chine. On les a pas tous perdus. On va en créer chez nous, mais pas autant qu'on pourrait l'espérer, puisque c'est la Chine qui en crée la majeure partie. Et puis également, ça va avoir un enjeu politique, parce que où est-ce que, comment est-ce qu'on négocie avec la Chine aujourd'hui La Chine est, un, est une grande puissance. Euh, qui va redevenir la première puissance mondiale. Euh, C'est un pays qui a d'immenses ambitions euh, géopolitiques. Et nous, occidentaux, euh, voulons euh, mieux peser face à la Chine dans euh, les relations diplomatiques internationales. Mais comment peser si nous avons un pays qui tient l'essentiel de la production de matières premières qui sont stratégiques Si on a un pays qui tient le pétrole du XXIe siècle, comme sont souvent surnommés les métaux rares. Et donc ça crée, ça participe de créer un déséquilibre entre... Ah oui. La Chine et le reste du monde, puisque mm -hmm. la Chine peut nous vendre ces métaux rares avec finalement et, et engranger un pouvoir, une influence diplomatique décuplée à l'échelle internationale. Ok. Alors, en fait, vous dites que la Chine apparaît comme le premier producteur des minéraux de la planète, mais c'est aussi le premier consommateur. Aussi. En fait, 45% de la production mondiale est engloutie par les besoins intérieurs chinois. Quels effets, mais vous avez déjà dit quelque chose, euh, la conscience de cette domination a-t-elle sur la politique étrangère chinoise Alors, nous voyons l'effet le, le, dans la géopolitique. Alors, en fait, vous l'avez dit, la Chine, elle, elle essaye de développer, enfin, si elle doit extraire ses matières premières elle est d'extrait pour, pour, pour les utiliser pour son propre marché. La demande mmh. d'énergie verte en Chine et la demande de voitures électriques est extrêmement forte en Chine. Mmh. Il faut savoir, en 2030, c'est un chiffre qui est connu, 60% des voitures électriques dans le monde rouleront en 2030 en Chine. Donc, comment est-ce que la Chine peut assurer que toute l'extraction de ces matières premières sert d'abord ses intérêts plutôt que les intérêts occidentaux. Et donc, effectivement, vous avez cité ce chiffre de, de 45%. Maintenant, il faut bien comprendre que ces métaux vont servir à fabriquer des voitures chinoises qui vont rouler en Chine, mais aussi des voitures chinoises qui vont être vendues au reste du monde. Donc la Chine retient la production de ces métaux rares pour oui. une consommation industrielle intérieure, mais ça ne veut pas dire qu'une fois la voiture fabriquée, elle va forcément rouler en Chine ou être achetée par un Chinois. Elle va pouvoir être exportée pour rouler demain en Europe ou aux États-Unis. Donc, il s'agit bien de conserver les métaux rares, la production des oui. métaux rares pour les industriels chinois, à mm -hmm. charge en chinois de les vendre partout dans le monde et donc du coup euh, d'essaimer avec des nouvelles technologies que nous ne connaissons pas, des technologies de voiture électriques avec non. des marques de voitures électriques que nous ne connaissons pas mais qui ouais. demain seront notre quotidien en Europe. Et donc ça aussi c'est ça un enjeu euh, politique, ça commence à générer un enjeu politique parce que quand on voit la puissance de la Chine aujourd'hui la puissance industrielle, technologique économique et la puissance surtout de la Chine dans le secteur des, des, des, des, des économies vertes, naturellement, ça a un impact, ça a un enjeu, ça, ça génère des enjeux comment dirais-je, je cherche mes mots, mais euh, des enjeux diplomatiques, puisque ça va euh, générer plus de tensions avec le reste du monde. C'est ce qui se passe dans la guerre commerciale que Trump a engagée avec la Chine. Si Trump a engagé une guerre commerciale avec la Chine en 2017, c'est parce que la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine est profitable à la Chine. Parce que la Chine vend plus de tout au reste du monde, et notamment plus de technologies vertes qui coûtent très cher. Donc vous voyez l'enjeu politique immédiat, une guerre commerciale avec des implications diplomatiques, de cette montée en puissance de la Chine dans la chaîne de valeur. L'utilisation des mondes des terres rares développée en 1983 a permis la miniaturisation croissante des appareils électroniques, donnant lieu à une authentique révolution dans l'électronique moderne. Dans ce cas également, la Chine a trouvé une position de leader, vous avez dit, sentant rapidement l'énorme potentiel et se proposant comme un producteur à bas coût, c'est important ça, et soustrayant la primauté à d'autres puissances industrielles, par exemple le Japon ou la France aussi. Qu -ce Quels effets cette délocalisation a-t-elle produit sur l'industrie mondiale Alors, euh, bon, vous avez très bien expliqué comment euh, la Chine produit pas seulement des minerais, mais elle produit des métaux, elle produit pas seulement des métaux, mais elle produit des aimants, qui sont donc effectivement des produits plus évolués. Euh, et les effets, euh, concrètement, on l'a déjà un tout petit peu évoqué, euh, c'est qu'en fait, tous les emplois industriels, européens et américains, mais aussi japonais ou australiens, euh, qui étaient des emplois destinés à produire ces, ces, ces, ces composants euh, des industries électroniques, ou bien les composants des technologies vertes, eh bien ces emplois sont passés de l'Europe, des États-Unis, du monde occidental, vers la Chine. Et donc tous les emplois qui sont gagnés d'un côté sont forcément perdus de l'autre. Et cette transition vers les énergies renouvelables, qui est souhaitable, on peut y revenir, il faut la faire cette transition verte, on ne va pas rester avec le pétrole, mais simplement il faut bien comprendre que cette transition verte, c'est une transition euh, de la localisation des emplois depuis le monde occidental vers la Chine. C'est un basculement géographique avec d'anciennes zones de production industrielles en Europe qui cèdent le pas à de nouvelles zones de production vers l'empire du milieu. Et donc les effets en Europe, ils sont connus. C'est la désindustrialisation. Et nous avons, nous avons désindustrialisé nos économies, nos économies se sont désindustrialisées pour des tas de raisons, pas seulement parce que nous avons perdu les métaux et les aimants, bien évidemment, et pas seulement parce qu'on a perdu les, les emplois d'une grande partie des technologies vertes, on a perdu des tas d'emplois dans des tas d'autres secteurs. Mais bien évidemment, les technologies vertes s'ajoutent à cette... Euh, à cette à cette à ce phénomène ajoute à ce phénomène et accélère ce phénomène de de de de de, de perte de désindustrialisation en Europe avec les conséquences sociales que l'on sait les conséquences politiques Il faut bien comprendre que s'il y a une montée des populismes en Europe c'est aussi parce qu'il y a une désindustrialisation parce qu'il y a une paupérisation des classes moyennes qui euh, ont moins d'emplois alors on a gagné dans le secteur des services euh, mais la désindustrialisation a a, a, a détruit en partie, la classe moyenne en France, et certainement dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, ça crée des tensions aussi politiques. Donc, c'est ça qui se passe. Et je précise, allez-y. Non, euh, je disais aussi, en Italie, c'est la même chose. C'est le problème en France, en Italie, mais je crois, euh, partout l'Europe, je crois. Euh, D'accord. La, la délocalisation, c'est un grand problème. Voilà. Mais il faut, euh, il faut bien comprendre, cas ce qui est important à comprendre, c'est oui. ce n'est pas de leur faute, les Chinois. Enfin, je veux mm -hmm. dire, c'est de notre faute, ah, oui. mm -hmm. c'est nous qui avons accéléré cette désindustrialisation, ah, oui. parce que nous voulions aller davantage vers les services, et nous voulions désindustrialiser, pourquoi Pour ne pas polluer, parce que l'industrie c'est polluante. Et nous, en Europe, ces 30-40 dernières années, et ça vaut pour d'autres pays du monde occidental, nous avons voulu nous débarrasser de ce qui est polluant, et nous avons voulu nous enrichir tout en étant moins pollués. Et donc, en fait, nous avons délocalisé nos industries polluantes, vers d'autres pays qui étaient trop contents d'accepter nos, nos industries polluantes parce que eux avaient besoin de s'enrichir et peu importe le coût environnemental. Donc, il faut bien comprendre que les Chinois n'ont fait que profiter d'un jeu économique, de règles économiques que nous-mêmes occidentaux voulions voir euh, euh, se développer. Donc, nous sommes responsables de ce qui se passe. Absolument. D'accord. Euh, dernière question, de toutes les recherches complexes que vous avez effectuées et pour l'exhaustivité le, desquelles nous adressons nos compliments, Merci. quels éléments vous ont, <rires> euh, ont le plus frappé et quels scénarios pourraient à votre avis émerger d'un point de vue géopolitique, économique et social au niveau mondial? Alors... Première question, qu'est-ce qui m'a le plus étonné dans ce que j'ai vu Moi, Je vous raconte juste un, un, un exemple, mais qui vient finalement confirmer et, et, et illustrer tout ce qu'on s'est dit. Je me rappelle d'une usine d'aimants de terre rare qui se trouvait aux États-Unis, à Valparaiso, aux États-Unis, c'est dans le nord des États-Unis, euh, à côté, pas loin de Chicago, et c'était une usine d'aimants de terre rare qui fabriquait des aimants de haute technologie pour euh, l'industrie euh, militaire américaine. Ces aimants servaient pour euh, euh, les bombes, euh, les, les missiles intelligents, euh, les, euh, les, euh, on a, les, comment on appelle ça, les, les avions de chasse, etc. c'était vraiment les emplois à haute valeur ajoutée américain. Et puis l'industrie a dû fermer pour une toute une histoire que je raconte dans le livre. Elle a dû fermer pour être remplacée euh, finalement par quoi Eh bien par euh, un doggy care. Donc en fait c'est mm -hmm. une garderie pour chiens. Et donc, je trouve que l'image est, est, est saisissante et parlante euh, de cette usine de haute technologie avec des emplois à haute technologie qui a été remplacée par, euh, finalement, un, une garderie pour chiens euh, avec certainement euh, moins de valeur ajoutée qu'à euh, qu l'époque. Et donc, c'est un exemple qui est parlant. Quels pourraient être les scénarios géopolitiques D'abord, euh, ce qui va se passer, c'est que nous, Européens, allons avoir besoin de toujours plus de ces matières premières. Donc, il va falloir aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on fait Premier scénario, on continue d'aller chercher avec la Chine. On continue de dépendre de la Chine et d'espérer que la Chine nous donne quelques-uns de ces métaux et dans ce cas-là, nous nous soumettons à un jeu chinois qui va renforcer la position de la Chine, position économique et politique et qui va nous nous affaiblir aux européens. Donc c'est pas une solution. Deuxième solution, deuxième scénario, on va chercher ces métaux ailleurs et on va développer des partenariats commerciaux avec des États producteurs de ces métaux et des entreprises productrices de ces métaux, des entreprises minières, partout dans le monde. Et c'est ce que fait l'Europe. Et l'Europe commence à se dire, il faut qu'on aille regarder en Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, il y a plein de métaux rares, il y a aussi des métaux pas rares, mais très importants et très stratégiques, comme le lithium, et le lithium, on en a besoin pour les batteries des voitures électriques. Donc, comment est-ce qu'on développe cette, euh, ces partenariats. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle géopolitique. Ça veut dire que nous allons euh, eh peut-être nous rapprocher de certains pays comme euh, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, euh, l'Indonésie, euh, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud. Euh, le Kazakhstan, la Turquie, qui sont des pays qui peuvent nous fournir ces matières premières. Donc quels seront les équilibres géopolitiques dans un monde post-pétrole, ou en tout cas dans un monde où il y aura moins besoin de pétrole, où l'influence du, du Moyen-Orient sera forcément affaiblie parce que nous aurons moins besoin de pétrole, mais plus besoin de ces métaux rares pour faire les technologies vertes. Donc il y a une géopolitique des énergies vertes, une géopolitique des énergies vertes qui va se cristalliser. Et puis un troisième scénario qui pourrait se produire, c'est de produire nous-mêmes ces matières premières. De dire, mais puisque nous en avons besoin, puisque nous devons être souverains, on parle bien de souveraineté euh, euh, de nos approvisionnements sur les masques et les médicaments aujourd'hui en plein coronavirus, et bien de la même façon, on va parler de souveraineté minérale, de souveraineté sur nos approvisionnements de métaux pour faire des technologies vertes. Et donc, qu'est-ce que nous allons produire sur le sol européen Est-ce que l'Europe peut produire du lithium Oui. Est-ce que l'Europe peut produire des terres rares, du germanium de, de l'antimoine, oui. Et donc nous pouvons être des producteurs. Et nous voyons en fait aujourd'hui un scénario dessiné, nous allons progressivement devenir producteurs pour tout simplement être indépendants. Et c'est ce qu'on voit arriver aux États-Unis aux États-Unis, l'administration Trump dit, il faut que nous produisions des terres rares, il faut que nous produisions, il faut que nous fabriquions des usines pour raffiner les terres rares et que nous refabriquions les usines pour les aimants. Et donc, il y a tout un mouvement aujourd'hui, un, une, une dynamique politique qui est portée notamment par le parti républicain aux États-Unis pour, en fait, relancer la chaîne de production et de valorisation des terres rares. Tout ce qui avait été détruit les 30 dernières années au profit de la Chine et que nous essayons de récupérer à la Chine pour redevenir indépendant. Donc, ça aussi, c'est un scénario important que l'on va voir se cristalliser à l'avenir. Disponibilité, mais avant de vous dire au revoir, est-ce que je peux vous demander quelque chose sure. à propos de euh, votre prochain projet Alors, Alors d'abord, euh, il y aura ouais. un film, un documentaire, ouais qui va ah, être parfait. diffusé bientôt. Et c'est euh, un documentaire qui est l'adaptation du livre. Euh, et euh, il sera visionnable sur Al Jazeera English, en anglais, qui okay. euh, s'appellera La face cachée des énergies vertes. Okay. Et je n'ai pas encore la date d'une possible diffusion en Italie, mais je sais qu'une télévision italienne est intéressée. Mais pour le moment, je ne peux alors, pas vous en dire plus. Okay. Alors, et sinon... Alors... Oui uh -huh. Non, non, si c'est impossible, nous sommes très intéressés. Euh, saute Je, vous hein. okay. Je vous dirai avec plaisir. plaisir. Et, et juste une autre chose, juste une autre chose, parce que c'est un deuxième projet que j'ai, euh, mais okay. j'ai plein de projets. Mais parmi tous les projets que j'ai, j'ai un projet de BD, de bande dessinée, et en ah. fait, c'est un projet de science-fiction. C'est en train d'être fait. Ça va être publié en avril en France. Et ah. en fait, la question, en fait, on essaie d'imaginer le monde 100% vert de l'année 2043. Et donc, on se projette en 2043, et ce sera quoi un monde 100% vert Et donc, c'est une fiction, une science-fiction, et dans oui. lequel, en fait, ce monde 100% vert sera un monde fabuleux, avec des villes propres, des environnements qui auraient été totalement nettoyés de la pollution, parce que les technologies vertes génèrent moins de CO2. Mais comme vous avez compris, c'est un monde aussi qui sera très compliqué avec d'autres pollutions. Et c'est un monde où il y aura non plus des prospecteurs de pétrole, mais des chasseurs de métaux rares, qui devront aller extraire les derniers grammes de métaux rares nécessaires pour permettre à notre monde d'être encore plus vert. Donc, c'est une BD de science-fiction qui va être publiée en avril en France, et je suis très excitée de voir le résultat final. Très intéressant. Alors, merci beaucoup, et je vous dis, vous à bientôt. Alors, avec plaisir. Oui, avec plaisir pour moi aussi. Et bonne journée et merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Saluto anche tutti voi, grazie per la vostra attenzione e vi rimando alle prossime interviste, ce ne sarà una interessantissima questa sera, sempre circa su questo argomento. E continuate a seguirci numerosi, è molto importante per noi e al prossimo appuntamento sotto Sottosopra. Buona giornata, au re, Ghion!